Bonjour à tous. L'impact du confinement se fait ressentir dans tous les secteurs de la société, y compris dans le jeu vidéo. Car même si le télétravail permet d'avoir une forme de continuité, il est impossible de conserver la même dynamique au sein de bureaux. Puisque par exemple, là où il suffit d'une seconde pour interpeller un collègue ou un responsable pour valider un projet, il faut désormais jusqu'à plusieurs heures pour attendre une réponse. Sans compter que même si les réseaux se sont améliorés, il faut plus de temps pour envoyer des données depuis chez soi qu'en interne. Mais il n'y a pas que la partie développement qui est affectée dans le monde du jeu vidéo. Naughty Dog vient d'annoncer le report de The Last of Us 2 alors que le jeu est terminé. Tout simplement parce que même si une partie des acheteurs est prête à télécharger le jeu, une part non négligeable souhaite évidemment que le jeu soit en support physique. Ce qui est théoriquement impossible pour l'instant. Je dis bien théoriquement puisque la notion de produit indispensable varie en fonction des points de vue. A ce jour, il est très difficile de savoir combien de temps dureront les mesures de confinement. Mais on peut observer que cela peut aller jusqu'à 6 mois en fonction des cas. Étant donné que les états unis viennent tout juste de prendre des mesures, cela pourrait donc nous amener jusqu'à octobre. Bien sûr, CIG est un cas particulier puisque l'entreprise possède des studios à travers le monde. Certains pourront reprendre leur pleine activité avant les studios américains. Mais cela ne veut pas dire que le développement reviendrait à la normale, puisqu'une partie de l'infrastructure sera toujours impactée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour CNG Si l'on observe le développement de la 3.9 en partant du principe qu'elle aurait dû être livrée à temps, on peut partir du principe que le PTU a déjà 4 semaines de retard. Bien sûr, le développement n'est pas à l'arrêt et il est difficile de transposer ce qui se passe sur le PTU à ce qui se passe pour Squadron. Étant donné que Squadron 42 n'a pas besoin de mise en ligne ni de correction de bug pour l'instant, son développement peut être moins impacté. Et la majeure partie du développement se faisant en Allemagne, on peut espérer une reprise avant octobre. Mais il faut tout de même s'attendre à ce que les équipes aient perdu de précieux mois de continuité de développement. Ce qui peut certainement amener à l'annulation pure et simple de la bêta cette année. Je rappelle que la bêta était censée être lancée en septembre de cette année. Il faut maintenant espérer que CIG communique le plus tôt possible sur les éventuels délais, et de voir quel sera l'impact sur les PU également. Mais pour une fois, on ne pourra pas dire que le retard est du fait de CIG. Ce retard sera extrêmement difficile à rattraper, et il n'est même pas sûr que CIG veuille le faire, puisque dans l'absolu, c'est un impondérable qu'il faut aussi savoir accepter. Nous devons parfois apprendre à accepter les aléas de la vie, et que tout arrivera un jour ou l'autre. Il serait une erreur de penser que tout doit redevenir absolument comme avant. Nous avons des choses à apprendre de ce qui est en train de se passer, pour le meilleur et pour le pire. Et si pour une fois nous voyons directement la cause d'un retard de développement, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'habitude. Merci à tous pour votre soutien indéfectible durant ces moments difficiles. Ne sortez que si vous en avez besoin et prenez soin de vous. Les liens qui nous unissent sont tout ce que nous avons. Bisous des étoiles.